J'espère que vous gardez le moral, hein. c'est ce que je vais vous dire en chaque début de vidéo, c'est m'a dit voilà. Euh, donc aujourd'hui, bon, on va regarder un peu le fameux conflit euh, russo-ukrainien. Avant ça, merci euh, à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, merci à ceux qui sont restés fidèles. Merci à, pour vos messages d'encouragement, vos liens, voilà, vos vidéos, tout ce que vous m'envoyez comme information. J'essaie de regarder le plus que je peux, hein, et de m'informer parce que c'est important de s'informer. Donc merci beaucoup du, du, temps que vous prenez à m'écrire. Hein. Voilà. Euh, pour les autres qui critiquent à tout va, euh, bon, je n'ai pas trop envie d'en discuter. Disons que c'est, je trouve que c'est un manque de respect. Hein Or moi je respecte beaucoup l'autrui, aut je respecte mes collègues qui donnent du temps, de l'énergie à faire des tirages, euh, en plus les chaînes sont gratuites, hein. voilà, donc ces gens-là qui passent leur temps à critiquer, qui n'ont aucune idée de ce qu'est la voyance, qui veulent simplement euh, se décharger de leur stress, de leur euh, de leur colère, je, je, je vais les virer, voilà, je vais les virer, point, je n'ai pas à me justifier, pour l'instant mes tirages sont pas trop mal, vous avez vu aussi que pour les élections, dans les dernières vidéos, le pendule avait changé, puisqu'il montrait euh, Caligula gagnant. Au niveau du tarot, j'avais deux tirages pour les deux candidats, ils étaient bons tous les deux. Marine avait le soleil et l'autre, il avait l'as de bâton, c'est aussi un succès. Euh, donc il y avait vraiment un problème, il y avait des bugs, il y avait certainement des, des bidouillages. Bon, donc voilà, quoi. Oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il allait pas se représenter, il l'a fait. Mais à mon avis, il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé à ce niveau-là. Je pense que c'était plutôt Valérie qui était prévue dans l'histoire. Et donc, il y a eu un changement de dernière minute. Et puis, euh, pour moi, de toute façon, il restera pas, point. Je ne changerai pas d'avis. Voilà. Bon, ceci dit, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, puis dernière chose, il faut, je ne me permettrai jamais, jamais, jamais de critiquer les autres personnes qui font des tirages, les autres collègues que je salue. Voilà, c'est pas mon style, c'est pas ma mentalité. Ça sert à rien, c'est méchant. Je suis pas méchante, je suis dans dans la gentillesse, j'espère. C'est vraiment un manque de, de de respect. Je trouve ça extrêmement désagréable et je ne le ferai jamais. Par ailleurs, vous pouvez bien sûr, quand je tire les cartes, avoir d'autres idées. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas que je me suis trompée dans l'interprétation de l'interprétation ou quoi que ce soit, parce que quand on tire les cartes, on a les cartes en main et on est le maître du jeu. Donc je ressens des choses, les cartes me parlent, et elles me disent des choses que vous, derrière votre écran, et eh bien vous allez peut-être interpréter différemment. Donc ça sert à rien. Par, par ailleurs, ne me dites pas non plus que un tel a dit ça ou un tel a dit ça. Je dis chacun a son ressenti, chacun a son interprétation, euh, donc c'est pas la peine de comparer non plus. On a tous peut-être une, une part de vérité dans nos tirages, donc vous prenez celui qui vous semble éventuellement euh, le plus en, en accord avec ce que vous ressentez vous-même. Mais s'il vous plaît, pas de comparaison, ça sert à rien. Hein On n'est pas là dans un euh, qui va être le meilleur ou quoi que ce soit. Ça fonctionne pas comme ça. Bon, ok. Alors le fameux conflit. On va essayer au niveau du temps parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez demandé. Dans l'astrologie, c'est pas évident de voir quand est-ce qu'un conflit va s'arrêter. J'ai pas d'aspect spécifique pour ça. J'ai toujours pensé que ce serait quand même vers la fin d'année, puisque je voyais un tournant vers septembre, octobre par là. Bah oui, je sais bien. Ça se trouve, ça va finir avant, on espère. Donc on va demander au pendule. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté chez la dame euh, qui n'avait pas fait de discrimination à l'époque où il y avait euh, les non-vax qui était, euh, voilà, qui n'avaient pas le droit d'aller dans les commerces non essentiels. C'est auprès d'elle d'ailleurs que j'ai acheté ce pendule. Et donc, elle m'avait conseillé cette petite tablette en bois sur laquelle, vous voyez, il y a des il y a des mois, il y a des signes astrologiques, il y, a des, les, il y a les jours. Enfin bref, il y a plusieurs, euh, on va dire, euh, informations possibles. Voilà. Et donc, moi, je vais utiliser les mois. Alors, sachant que demain, on va rentrer dans le mois de mai et qu'on va considérer que le conflit peut aller jusqu'en fin d'année. Donc, je vais laisser le pendule décider. Hein, on va demander. Alors, attendez, je me suis emmêlé dans mon pendule, du coup, je ne sais pas pourquoi il me fait toujours des nœuds, attends, un, un là. Cher pendule, voilà, cher pendule, est-ce que tu peux me dire à quel mois se finira le conflit, ou alors à quel mois se, la paix sera signée, on va dire, peut-être éventuellement, hein donc la fin, la, la, la paix, la paix qui revient par rapport au conflit euh, russo-ukrainien. Voilà, alors je me mets bien au milieu, je donne une petite impulsion et je vois de quel côté il va, s'il va sur l'été ou s'il va sur l'automne. Alors, quelle période de fin, quel mois de fin pour le conflit Alors là, il va vers le mois d'août. Alors, vous, vous, ne le voyez pas parce que moi, je suis au milieu, donc j'ai une autre perspective. Hein. Je vais mettre un petit peu plus haut, peut-être, parce que vous voyez, vous voyez vous, ma main en grand plan, c'est pas forcément, euh, <rire> c'est pas forcément très, très, très joli. Non. Je recommence, pas évident. désolé je, je pourrais pas faire autrement là, ce point de, de vue-là. Alors, oui. Donc, la fin du conflit. Quel mois Je vais le dire comme ça. Bon, déjà, je peux vous dire qu'il va vers la droite. Donc, plutôt euh, après le mois d'août. Donc, la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ouais, non, il ne va pas vers euh, l'été. Hein. Non. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est vers l'automne. Hein. C'est un peu étonnant parce qu'on a l'impression que les choses s'accélèrent. La fin du conflit. Est-ce que tu peux me confirmer Ouais, septembre, octobre, hein, par là. Hmm. Ça peut durer encore un certain temps, j'ai envie de dire. Hein. Bon, il accentue vraiment, euh, ouais, vers le début octobre. Moi, je dirais le début de, de l'automne. C'est ça Est-ce que c'est le mois de, est, est -ce que c'est mois d'octobre Allez, ah, plus sur octobre là Ouais. Ok. Donc le début de l'automne, plutôt par là. Hein. D'accord. Bon, on va voir avec les cartes maintenant si on peut avoir euh, les mêmes choses. Donc quelques mois, ce qui est assez étonnant parce qu'encore une fois les choses accélèrent, hein, comme vous l'avez vu finalement. J'avais dit la dernière fois, attention, ça peut escalader, c'est en train de se mettre en place effectivement, malheureusement. Euh, bon. Et puis ah oui, vous avez vu, la fraude n'a pas été, euh, comment dire, euh, officiellement déclarée, enfin acceptée. Ça, malheureusement, les cartes avaient raison. Bon, alors, est-ce que le conflit va s'arrêter, on va dire, d'ici le mois de ju ju juillet, hein, donc euh, début d'été, on va dire. On va essayer de zoomer. Est-ce que le conflit va s'arrêter d'ici euh, le mois de juillet Alors, j'ai cloître et demi. On, on va peut-être se servir que de la coupe quand la coupe est euh, parlante. Pas la peine d'aller plus loin, d'accord Donc, cloître et demi, ça veut dire non. Ça veut dire qu'on est bien dans une situation d'enfermement et qu'il y a toujours les adversités, donc les adversaires qui se battent. Donc, euh, d'ici le mois de juillet, non. Bon, ok, on va refaire un jeu. Donc, on va dire, euh, est-ce que ça va s'arrêter, effectivement, sur l'automne hein, on, va, on, va, on va essayer d'y aller comme ça. Est-ce que le conflit s'arrêtera sur l'automne, sans donner de mois Mais Ça donne quand même une période de trois mois, comme ça. Hein. Alors, j'ai une femme et j'ai le feu. Alors, pas euh, cette fois, ce n'est pas les ennemis. Donc, ce n'est pas les antagonismes, mais ce n'est pas la guerre. Hein. Ennemis, ça veut dire, euh, évidemment, euh, armé en présence. Là, non. Par contre, j'ai une femme pour une raison pour une autre qui va intervenir. Alors là, du coup, on va les creuser parce que c'est pas un... oui, c'est pas un non. On va regarder. Donc, j'ai dit est-ce que le conflit va s'arrêter sur l'automne Qu'est-ce qu'on a en dessous On a maladie beauté. Ok, Alors, ces deux cartes qui vont pas ensemble. Et ensuite, on a appui et trafic. Bon, les cartes sont un peu meilleures en dessous. Là, vous voyez, je, je, je découvre les, les coupes. Et ensuite, on a « Sagesse et infortune ». Bon, oui, moi, je pense que on a plus de chances que les choses s'arrêtent, effectivement, sur l'automne. Mais vous voyez qu'on a « fortune. Donc, je dirais que sur l'automne, de toute façon, euh, il y aura euh, une pauvreté, un dénuement, euh, une précarité économique importante. Euh, bon, on verra après. Alors, si on remonte, et que là, il faudra faire preuve de sagesse, hein donc, effectivement, on va dire, difficultés très importantes sur l'automne, qui nécessiteront de mettre des choses en place par le, le fait d'un appui, alors, euh... mais cette fois, ce sera éventuellement, genre, gouvernement, si vous voulez, des gens importants, de sagesse, mais cette fois, j'ai envie de dire, ce seront des gens beaucoup plus raisonnable ou beaucoup plus dans les décisions intelligentes. Hein. Ici, alors là par contre, maladie-beauté, ça ça m'embête parce que ça fait quand même penser euh, aux histoires de, de maladie, hein, c'est-à-dire du virus. On va avoir des problèmes avec ce fameux vax, cette fameuse injection. Ça c'est ce que je pense. On, en fera, on fera un, un tirage là-dessus, d'ailleurs, parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Et puis, euh, il n'est pas, pas impossible non plus qu'on ait encore des histoires de, de recrudescence de virus, malheureusement, parce qu'il faut savoir que tous les migrants que l'on reçoit chez nous, euh, bah, on ne sait pas trop quel est leur statut euh, au niveau de... Comment dire Des potentielles maladies qu'ils peuvent avoir. Enfin, bon, voilà, quoi. Un virus, ça, ça peut aussi migrer avec une population, hein, bon. Donc, euh, embêtant. Donc, à mon avis, il y a des chances que ce soit effectivement sur l'automne. Mais quand même, au même moment, on aura des gros problèmes économiques. Hein, vous voyez ici, infortune, trafic, c'est l'économie, c'est le commerce et tout ça à résoudre. Et euh, on aura besoin de personnes influentes qui devront faire preuve de sagesse. Et il y aura certainement également un problème de maladie. Bon, donc oui, ce serait plutôt sur l'automne. On va redemander une dernière carte. Est-ce que tu peux me confirmer Juste une carte. Cette fois, je vais pas regarder la coupe. Est-ce que tu peux me confirmer que, confirmer que ce sera bien sur l'automne ouais, J'ai la maladie. Et les pénates. Ouais, donc... Euh, ça me parle de confinement, moi. Attendez. Ouh... Pas bon hein, parce que même sur l'automne, j'ai encore les ennemis. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de me sortir? Ah là là là là là là là. Même sur l'automne, j'ai envie de dire que on aura encore des problèmes. Mais alors, pourquoi les ennemis si la guerre est finie? Attendez, ouais. Oh là là là là, je sais pas quoi veut dire, hein. c'est pas bon. Alors l'automne, mais alors je suis pas sûre à 100% parce que vu les cartes que j'ai sorties, bon on va regarder avec le euh, avec le tarot. C'est comme si c'était un oui mais, si vous voulez, un oui mais, c'est à dire que il y aura à mon avis quand même une amélioration sur l'automne, mais il y a toujours l'intervention extérieure qui est là bitant alors est ce que le conflit va se finir sur l'automne regardez avec le tarot doré j'ai le roi de denier et le 3 d'épée d'accord donc la coupe montre quand même l'intervention d'un homme avec une éclaircie bon donc un homme qui interviendrait et qui permettrait une éclaircie ok dans la situation ça veut dire qu'en fait, si ça se trouve, sur l'automne, ce ne sera pas tout à fait fini. Mais qu'on aura des choses qui iront dans ce sens. Et ça pourrait expliquer finalement les deux tirages. Hein Alors, est-ce que le conflit va se finir sur l'automne On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, oh là, le 4 d'épée. Donc, nécessité de faire une trêve, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un repos, là. Il y a quelqu'un qui est complètement à bout qui est en convalescence, on voit bien, elle est sur le lit, on ne peut plus, ouais, bon, oh le diable, oh là là, le diable qui est en face, l'as de bâton, ah, il y a le, j'allais dire, ah, il y a l'étoile, non, ah, c'est le monde, il y a le monde, bon, mais normalement, c'est aussi une bonne carte, le monde, alors, ce tirage est assez intéressant, quand même, Ici, ça montre un épuisement, hein, la nécessité, de, la nécessité pardon, de repos et de convalescence. Donc, ça, on peut y voir, par exemple, la situation de l'Ukraine, voire de l'Europe. En face, on a malheureusement le diable qui sont les influences ou en contre. Parce que eux, on les connaît, le diable, hein, eux, ils veulent la guerre. Donc, ils sont contre le fait qu'éventuellement, il y ait une espèce de repos ou de trêve. Voilà. Ici, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va toucher le monde entier. Alors, c'est aussi la victoire, mais c'est comme s'il y avait un nouveau monde, un nouveau monde, hein nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, nouvelle société. Donc, la réponse est, il y a un épuisement de quelque chose qui va nécessiter une trêve ou en tout cas, euh, qui va nécessiter de, de, un arrêt. Ça peut être, évidemment, euh, euh, l'épuisement des ressources, par exemple. L'épuisement, euh, que sais-je, euh, euh, des combattants. Enfin, je ne sais pas, il y a un épuisement de quelque chose qui fait qu'il est nécessaire d'arrêter. Donc, pour moi, la situation, au bout d'un moment, ne pourra plus continuer. Et donc là, on aura encore une fois quelque chose de nouveau qui se mettra en place. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a le diable ici. Parce que lui, il ne veut pas. Hein, il veut pas que les choses s'arrêtent alors on va regarder ici on va regarder là et on va regarder évidemment ce que c'est ici on a le deux de coupe donc ça c'est plutôt une association hein. alors une association bah, ça peut être euh, l'Europe et les états unis par exemple hein. Là, on a bien l'inertie. Ah, donc il y a bien une... Vous voyez, la, la personne, elle rêve, elle rêvasse, elle ne fait rien. Donc il y aura une trêve. Hein. Je, je pense vraiment qu'il y aura une trêve faute, faute de quelque chose. D'énergie, de ressources, de combattance, de ce que vous voulez. Il y aura nécessité d'arrêter. Et là, il y a une association. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est quoi Ah, enfin une bonne carte, le pape. Donc ça, normalement, c'est la sagesse. D'accord, bon, c'est pas trop mal ce tirage, ce qui m'embête c'est juste celui-ci là, on va voir un peu parce qu'il y a une association, mais on va voir si le diable va perdre, hein. alors, et là sur le pape, qu'est-ce qu'il va mettre en route, faut pas que j'en tire de trop non plus avec le tarot, alors le chevalier de denier, ouais, d'accord, on va regarder également ce que c'est, Ouais, ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vont réussir ici. Hein, ça, c'est quand on a réussi à, à mettre quelque chose en place. Bon. Et là, on a quoi On a la lune. Ah, il y a pas mal d'incertitudes hein, avec la lune quand même. Hein. Alors, c'est un, un tirage quand même en demi-teinte. Parce que ici, on voit très bien. Bon. Que on va avoir le diable qui par le biais d'une association va quand même réussir quelque chose. C'est les influences, hein, c'est pas le contre, hein, euh, c'est les influences. Donc le diable il est là et va réussir quelque chose. On va avoir une espèce de nouvelle société qui va se mettre en place, euh, qui va être nécessaire parce qu'à un moment donné la situation ne pourra plus aller plus loin. Vous le voyez très bien ici, vous avez deux cartes de repos, donc on fait une trêve, euh, on met tout à plat, on arrête, on n'en peut plus. Et le changement de société nécessitera donc l'intervention d'une personne ou de plusieurs personnes, parce que c'est pas forcément qu'une personne, le pas, par l'hiérophante. Mais ça sera encore très instable, c'est la lune. Hein. Et puis éventuellement avec un aspect de déception et d'illusion. Donc les choses ne seront pas encore complètement finies sur l'automne. Il y aura un tournant, mais moi j'ai peur que quelque part l'ennemi arrive... En partie, on va dire, assez fin. Alors, par rapport à quoi Parce qu'il y a quand même une nouvelle société qui, qui se met en place. Hein. Et on va voir ici si ça peut s'arranger. Un tirage difficile. Hein. Ouais, c'est les sous. Hein. C'est l'argent, la, c'est les sous. Hein. Donc, on va avoir un problème financier. Et que ça va être du fait du diable. Donc, des, les gens qui sont négatifs, si vous voulez. Hein, qui veulent tout démolir pour nous mettre sous clé. Alors, l'association, ça peut très bien être... Alors, j'ai dit euh, l'Europe et les États-Unis. Oui, bon, bah oui, certainement. Euh, D'ailleurs, il y a un homme et une femme. Hein. On peut y voir la Ursula, par exemple, pour l'Europe. Et l'autre, ça pourrait être Joe. Hein, enfin, bref. Donc là, il vont réussir à mettre quelque chose en place. Et je pense que ce sera l'histoire d'argent. Bon. Alors, euh, il y aura quand même une espèce de, de, de contre-pouvoir ici. Ça va passer par le 3DP... Euh, ben ça je l'avais déjà sorti euh, tout à l'heure justement, c'est euh, des perturbations mais une éclaircie. Donc ça va bien dans le sens du tirage qui nous dit qu'il y aura quand même une amélioration mais encore très instable. Alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que sur l'automne à mon avis il y aura une trêve qui sera on va dire obligée pour des raisons économiques financières. Que justement au niveau financier, euh, il y aura quelque chose d'autre qui arrivera. D'où le changement de société, le changement de monde. Hein, parce que vous savez bien qu'une guerre ça coûte cher, il faut financer tout ça. Euh, Qu'avec la crise du Covid, euh, on était déjà euh, dans le rouge on va dire, maximal. Le rouge rouge, plus rouge on peut pas. Et que du coup avec la guerre, c'est là ça va être impossible à gérer. D'où à mon avis, très certainement, changement financier. Et incertitude. Mais éclairci quand même. On va essayer de voir si ce pape-là, il va nous sauver de la servitude, représentée par le diable. Alors, est-ce que quand même, euh, on va s'en sortir. Oui, il y a les sept de deniers. Donc ça, normalement, c'est une bonne carte. Donc il devrait y avoir quand même des nouvelles qui soient beaucoup plus positives. Voilà. Donc voyez un petit peu à quoi s'attendre, j'espère. Hein. Si le tirage n'est pas clair... Euh ben, demandez-le-moi, mais euh, je, je crois quand même qu'il qu'il tient la route, on va dire. On va y perdre, on va y perdre, certainement au niveau financier. Mais d'un autre côté, il y aura une 13, et c'est bien sur l'automne, hein, avec beaucoup d'incertitudes, néanmoins une éclaircie, avec des perspectives de renouveau. Mais il y aura un changement de monde, voilà. Ok, donc voilà pour ce mini-tirage. Je vais... Ensuite, on ben, en faire un autre mini, comme ça. cest à des petits mini-tirages, on va dire, pour ne pas trop vous lasser. Et puis, évidemment, sur un autre thème. Merci beaucoup de votre fidélité et à tout de suite pour le second tirage. Au revoir.